Bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer Alors aujourd'hui on va avoir un cours de communication progressive du français avec 270 activités Alors ces cours sont destinés uniquement pour les adolescents, les faux adolescents les adultes qui ont un niveau de français débutant et qui aimeraient bien sûr améliorer leur façon de communiquer Voici donc une occasion, une opportunité vraiment intéressante pour vous Communication progressive du français avec 270 activités pour vous. Avec vous, M. Youssef Dalloc de la chaîne du Communique TV. Parler des lieux et des objets, c'est un nouveau thème qu'on doit aborder pour vous. Acte de parole, c'est localiser, s'informer. Par téléphone, comparer, caractériser, exprimer une condition, parler d'un besoin. Alors aujourd'hui, on va voir uniquement acte-parole localisée comme situation de communication. C'est aux galeries Lafayette, grammaire, préposition et adverbe de lieu et, et quelques mots ou quelques vocabulaires qui sont véhiculés dans la situation de communication au la Lafayette. Allons-y vers page 54. Alors, localiser, c'est l'acte parole pour aujourd'hui. Comme situation de communication, c'est au la Lafayette. On a ici un dialogue entre Marius et une vendeuse. Pardon, madame, je cherche le rayon papeterie s'il vous plaît. C'est au fond du magasin après les parapluies. Où est-ce que je peux trouver un rasoir électrique hein Un rayon électroménager, monsieur. C'est au deuxième étage, à gauche, en sortant de l'escalier. Je ne vois pas les rasoirs. Ils sont derrière vous, monsieur, en bas du rayon. Alors ici, c'est localisé. Il y a quelques mots qu'il faut retenir, comme l'exemple de je cherche. Hein euh, où est-ce que je peux trouver hmm? euh, par exemple je ne vois pas quelque chose par exemple ici je ne vois pas les rasoirs pour vous aider bien sûr allons-y vers manière de dire manière de dire on dit euh, je cherche je ne vois pas où se trouve où est où sont où est-ce que je peux trouver Je cherche quelque chose. Je ne vois pas. Où se trouve Où est Où sont Où est-ce que je peux trouver Alors, euh, grammaire, on dit préposition, adverbe de lieu. Devant, euh, c'est le contraire de derrière devant c'est le contraire de derrière au fond de au premier étage c'est le contraire de au dernier étage à gauche de à droite de tout droit au milieu de avant c'est le contraire de après en haut de en bas de alors devant c'est le contraire de derrière au fond de au premier étage au dernier étage, à gauche de, à droite de, tout droit, au milieu de, avant, après, en haut, en bas. Et vocabulaire on dit un grand magasin, un rayon, par exemple l'électroménager, la parfumie, les vêtements, un escalateur, ça veut dire un escalier mécanique un escalateur. Hein? vous connaissez les escalators ça veut dire un escalier mécanique c'est pas la peine de faire un effort par exemple on continue un ascenseur un article la caisse le caissier la caissière un vendeur et une vendeuse voilà on a vu aujourd'hui la façon de localiser on a vu le dialogue entre Mario et une vendeuse euh, on spécifie ces expressions comme « je cherche »,« où est-ce que je peux trouver »,« je ne vois pas », etc. On a déjà vu les prépositions adverbes de lieu. On a déjà vu quelques vocabulaires qui sont véhiculés hein, dans la situation de communication au Galerie Lafayette. Et le plus important ici, c'est « manière de dire ». Un grand magasin comme les Galeries La Lafayette... Le printemps, la Samaritaine, le bazar de l'hôtel de ville ou le bon marché est situé en ville. On peut y acheter des vêtements, de la parfumerie, de la papeterie, des meubles. Une grande surface comme carrefour au champ est située à l'extérieur du ville. On y trouve des produits alimentaires, des matériels pour le sport de l'électroménager. Alors, il y a des grands magasins, comme les galeries et la faillite, le printemps, la samaritaine, le bazar de l'hôtel qui se trouve dans la ville, et une grande surface comme carrefour au champ est située à l'extérieur des villes, c'est-à-dire en périphérie. On y trouve des produits alimentaires, par exemple des matériels pour le sport, de l'extraménager etc. Alors, on vient de comprendre maintenant cette euh, leçon de communication localisée. N'oublie pas euh, d'apprendre par cœur manière de dire. Aussi, euh, ce dialogue entre marios et vendeuse, surtout les mots-clés, comme je cherche, où est-ce que je peux trouver, ces manières de dire, je ne vois pas, etc. Bon, c'est venu pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo euh, vous a plu. Euh, pour participer avec nous, il vaut mieux de vous abonner dans notre chaîne Geocomnex TV. N'oubliez pas d'ajouter vos commentaires, d'ajouter aussi des likes et de cliquer sur la cloche pour avoir de nouveautés. Avec vous, Monsieur Yusuf de la chaîne Geocomnex TV, bienvenue et merci de votre attention.